Thank <music> you. Dans cette vidéo, nous allons vous sensibiliser à une notion assez peu explicitée, mais qui reste pourtant centrale et omniprésente en musique. Il s'agit de la notion de fonction harmonique d'un son. Traditionnellement, dans l'enseignement de la musique, nous avons tendance à étudier d'un côté la mélodie, et de l'autre l'harmonie. Et même s'il existe un réel intérêt à les appréhender de manière séparée, il reste primordial de comprendre les liens profonds qui unissent ces deux dimensions si essentielles. Les raisons de cette scission entre mélodie et harmonie sont sans doute liées à l'histoire même de la musique. De tout temps, la mélodie a eu la primauté en musique. Elle en est à la fois l'origine et la quintessence. L'harmonie, quant à elle, n'a pris son essor que par une succession d'avancées s'étendant sur plusieurs siècles. Pourtant, et cela reste un vrai paradoxe, la connaissance des fondements de l'harmonie nous apporte une meilleure compréhension de la façon dont les notes d'une mélodie s'agencent. Pour illustrer notre propos, nous allons prendre comme fil rouge tout au long de cette vidéo la comptine française « À vous dirais-je maman » qui a été rendue célèbre dans le monde entier par Amadeus Mozart à travers son recueil de douze variations en Do majeur composées à partir de cette comptine. Nous limiterons notre étude aux huit premières mesures. Écoutons. Chaque note, une à une, révèle peu à peu la tonalité dans laquelle l'ensemble de la mélodie se déploie. Dans ce cas précis, l'ensemble des notes de ce fragment mélodique fait partie de la gamme majeure de DO. On peut remarquer que DO est ici à la fois le point de départ et le point d'arrivée de ce fragment mélodique. DO représente la tonique de cette gamme et joue en quelque sorte le rôle de centre mélodique. Nous allons cette fois observer l'ensemble des notes de cette mélodie sous le prisme de leur structuration en degrés à partir des 7 degrés de la gamme majeure de Do. Voici ce que nous obtenons. Ce type de représentation analytique de la mélodie a l'avantage d'en révéler la structure en degrés et nous permet ainsi de pouvoir la transposer à partir de la tonique dans n'importe quelle gamme majeure. D'où là encore le besoin de vous rappeler combien il est important de bien connaître et bien maîtriser ces douze gammes majeures. Mais l'harmonie et la manière dont se structurent les accords reposent sur une toute autre échelle, de nature verticale cette fois, beaucoup moins évidente à cerner le prime abord. Cette échelle se fonde sur la relation hiérarchique induite par la note dite fondamentale. De même que l'on peut voir la tonique comme le centre mélodique de la tonalité, la fondamentale quant à elle va définir le centre harmonique d'un accord. Ainsi, chacune des fondamentales de chacun des accords d'un morceau va établir à tour de rôle un centre harmonique temporaire. Quand bien même sur le plan de la mélodie, la tonique reste la même et que l'accord de tonique passé sur le premier degré conserve son rôle de centre harmonique initial. Cette notion de basse fondamentale a été introduite au XVIIIe siècle par le compositeur et théoricien français Jean-Philippe Rameau. Rameau est le premier à avoir ouvert la voie à la notion de hiérarchie harmonique concernant l'accord parfait majeur, dont la note fondamentale représente le premier échelon. L'établissement de cette échelle hiérarchique de nature tonale suit une logique proche de celle que l'on observe dans la suite des harmoniques d'un son. Voilà comment elle opère pour chacun des trois branches fondatrices de l'harmonie tonale que représente l'accord parfait majeur, l'accord parfait mineur et l'accord de septième de dominante. Pour chacun de ces trois accords, le premier rang structurel est bien entendu déterminé par la fondamentale que le degré 1 représente. Le deuxième rang structurel d'un accord est représenté par le degré 5, commun là aussi à nos trois accords. Le troisième rang structurel est représenté par le degré 3 en ce qui concerne l'accord parfait majeur et l'accord de septième de dominante, et le degré 3 bémol en ce qui concerne l'accord parfait mineur. Mais cette échelle hiérarchique ne s'arrête pas là. Elle se poursuit par un quatrième rang structurel possible lié à la septième, représenté par le degré 7 en ce qui concerne l'accord de septième majeur, et par le degré 7 bémol en ce qui concerne l'accord de septième de dominante et l'accord de septième mineur. Mais revenons à notre comptine et voyons à présent ce que l'on entend précisément par fonction harmonique d'une note. Nous pouvons appliquer les premiers principes d'harmonisation à notre fragment mélodique en nous limitant tout d'abord aux trois accords parfaits majeurs situés sur le degré 1, le degré 4, le degré 5. Ce tableau que nous vous avons déjà présenté dans notre vidéo 9 récapitule pour chaque note de la gamme de DO les premiers choix d'accords possibles. Appliquons ce principe et écoutons le résultat. Certes, cette harmonisation reste somme toute assez basique, mais elle a l'intérêt de poser les premiers fondements harmoniques. Comme vous pouvez le voir, la fonction harmonique de certaines notes de la mélodie liées à nos accords ont été directement impactées. Sur le plan mélodique, la représente bien le degré 6 de la gamme majeure de Do. Mais sur le plan harmonique, l'introduction de l'accord de Fa majeur à la troisième mesure a pour incidence d'en modifier la perception. À cet instant précis du morceau, il s'agit toujours du même La, qui représente cette fois le degré 3 en lien avec la fondamentale Fa. De même qu'à la mesure 7, du fait de l'introduction de l'accord parfait majeur de SOL, la note Ré représente cette fois le degré 5 en lien avec la fondamentale SOL. Une simple harmonisation comme celle-ci, même limitée, impacte déjà notre perception globale de la mélodie. Si nous voulons poursuivre et enrichir notre progression d'accords, nous allons devoir ajouter d'autres principes d'harmonisation. Écoutons cette nouvelle harmonisation. Ainsi, au lieu de répéter comme dans notre première harmonisation les deux premières mesures avec la même position de l'accord de DO, on a harmonisé la deuxième mesure avec le premier renversement de DO, soit DO bas mi. Ce changement subtil apporte plus de mouvement à l'ensemble sans pour autant modifier la fonction harmonique des notes de la deuxième mesure. À la mesure 5, l'accord de septième de dominante SOL 7 introduit quant à lui un nouvel éclairage à la mélodie. et va avoir tendance à accentuer le sentiment de résolution vers l'accord de tonique DO, qui lui succède. Ce tableau récapitule l'ensemble des accords introduits dans cette harmonisation. Ainsi, ce qui détermine la fonction harmonique, c'est le rapport vertical qu'entretient la note de la mélodie à la fondamentale de l'accord dans le contexte où elle se trouve. Écoutons une dernière harmonisation. Dans cette nouvelle harmonisation, on peut noter que tous les renversements de l'accord de septième de dominante de sol sont présents à différents moments de la mélodie. À la sixième mesure, notre palette d'accords s'enrichit d'un nouvel accord l'accord parfait mineur de ré qui, sous une forme renversée, enrichit notre progression. Mais pour parfaire notre compréhension de ce que représente la fonction harmonique d'un son, nous allons prendre le problème à l'envers. Comme nous venons de le voir, la fonction harmonique d'une note se définit par la relation que cette note entretient avec la fondamentale de l'accord avec laquelle elle est harmonisée. Partons cette fois du simple son DO. Tout d'abord, rappelons que la note DO n'appartient pas à la seule tonalité majeure de DO. La note DO est présente dans cette gammes majeures, et dans chacune de ces gammes majeures, en toute logique, la note DO représente un degré différent. Écoutons à présent divers contextes d'harmonisation de ce même Do. Écoutons tout d'abord la note Do dans le contexte de l'accord de tonique de Do majeur. Dans ce cas, la fonction harmonique de la note Do coïncide avec la fondamentale de l'accord. Il s'agit du degré 1. Le degré 1 représente ici la fonction harmonique prise par la note à ce moment précis du morceau. Écoutons à présent la note Do dans le contexte de l'accord de tonique de Fa majeur. Cette fois, c'est le degré 5 qui représente la fonction harmonique prise par la note Do et qui correspond à un deuxième rang dans notre échelle hiérarchique harmonique. Écoutons de nouveau Do, mais cette fois dans le contexte de l'accord de tonique de La bémol majeur. Cette fois, c'est le degré 3 qui représente la fonction harmonique prise par la note Do et qui correspond à un troisième rang dans notre échelle hiérarchique harmonique. Si nous harmonisons ce Do une dernière fois dans le contexte de Ré bémol majeur, la fonction harmonique de la note Do se trouve de nouveau transformée. Dans le contexte de l'accord parfait majeur de Ré bémol, la fonction harmonique prise par la note Do correspond au degré 7 de Ré bémol. Ainsi, comme vous pouvez l'entendre, chaque harmonisation différente de ce même do dévoile à chaque fois une nouvelle facette possible. Ces différents éclairages liés au choix des accords auront pour incidence de modifier totalement la manière dont nous percevons émotionnellement cette note et a fortiori la mélodie dans sa globalité. Ainsi, il est primordial de percevoir une note dans son contexte harmonique et d'être capable d'identifier précisément sa fonction harmonique. La notion de fonction harmonique que nous venons de vous présenter, une fois comprise et assimilée, permet de mieux saisir le lien indéfectible, entretenu, entre mélodie et harmonie. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire, afin de bien intérioriser cette précieuse connaissance. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Venez tester cette notion sur notre plateforme Meludia. Et encore merci pour votre soutien.